Plus de 70 millions de cartes bancaires étaient en circulation en France en 2020. Elles sont donc devenues un objet banal. Alors, si vous ne souhaitez pas tomber dans cette banalité et vous faire plaisir en choisissant le style de votre carte, on en parle maintenant. Je suis Sabrina, conseillère clientèle chez Société Générale et je vais répondre à vos questions sur la personnalisation de la carte bancaire. ça sert de personnaliser sa carte bancaire La raison principale, c'est de se faire plaisir. Dans 80% des cas, les clients Société Générale sélectionnent le visuel pour lequel ils ont un coup de cœur. La carte personnalisée est même devenue pour certains un accessoire de mode. C'est l'idée qui se cache derrière le nom de cette option carte collection. Quels sont les visuels proposés Il existe un catalogue avec plus de 180 modèles dans une dizaine de thématiques. Par exemple, la thématique BD, comics, manga, avec les cartes Pokémon, Naruto et Looney Tunes. Mais aussi des thématiques comme la musique, le sport, la nature et les animaux. Est-ce que je peux mettre une photo de mes enfants Non, certaines banques le proposent encore, mais ce n'est pas le cas chez Société Générale. La qualité de l'impression n'étant pas toujours au rendez-vous. Nous vous proposons une large gamme de visuels originaux pour que chacun trouve son bonheur. Combien ça coûte de personnaliser sa carte Nous proposons l'option carte collection à partir de 14 euros par an, en plus de la cotisation de la carte ou de l'offre Jazz ou Sobrio. Je vous invite à consulter notre catalogue en ligne ou en agence afin de connaître le tarif de l'option carte collection qui vous intéresse. Une carte personnalisée a-t-elle les mêmes caractéristiques qu'une carte bancaire classique Au quotidien, votre carte avec option carte collection fonctionne exactement comme les autres cartes bancaires. Vous payez et retirez de l'argent de la même façon. Certaines options carte collection proposent des services exclusifs en plus du visuel. Quelques exemples. La carte du jeu vidéo League of Legends donne accès à des coachings par des joueurs professionnels de l'équipe Gamers Origins. Elle permet aussi la visite de leur centre d'entraînement. Elle donne la possibilité d'assister à des matchs officiels et vous bénéficiez de 25% de réduction sur la boutique eSport Gamers Origin. Les cartes à thème, chat et chien prennent soin de votre animal avec une assurance vétérinaire et un service conciergerie pour animaux. Est-ce que l'on peut personnaliser toutes les cartes bancaires Oui Les cartes bancaires CB Evolution, Visa, Visa Premier, Mastercard, Gold Mastercard ont toutes leurs propres options carte collection. Quels sont les modèles les plus populaires Avec l'option carte collection BD, comics et manga, les fans de Pokémon, One Piece et Naruto n'hésitent pas à afficher leur passion. L'année dernière, nous avons même sorti une carte collector en métal pour fêter les 25 ans de Pokémon. Les 1000 exemplaires se sont même écoulés en moins d'une journée. Pour l'option carte collection découverte, la Tour Eiffel, la Bretagne et la Corse ont la cote. Côté sport, la carte 15 de France s'est fait une place au-dessus de la mêlée. Au-delà du visuel, vous bénéficiez d'une assurance remboursement sur votre licence de rugby et d'une réduction de 25% sur la boutique FFR. J'en veux une, comment je fais C'est très simple, choisissez le visuel qui vous plaît et souscrivez en ligne ou en agence. Vous recevrez votre nouvelle carte sous 4 jours. Est-ce que je peux changer de visuel facilement Oui, cette option est sans engagement. Si vous souhaitez changer le visuel de votre carte bancaire, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez aussi résilier l'option carte collection et retrouver votre carte bancaire habituelle. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a permis d'avoir les idées plus claires sur la personnalisation de votre carte bancaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.